Je m'appelle Dimek Maeva, j'ai 21 ans, je suis originaire d'Olon-Sainte-Marie et euh, j'ai réalisé un bac général scientifique avec plus de sciences. Et euh, je suis actuellement en deuxième année en, à l'IUT en hygiène, sécurité et environnement. Euh, j'ai choisi cette IUT parce qu'il est petit, du coup il euh, n'y a pas beaucoup de salles, il n'y a pas beaucoup de professeurs, tout le monde se connaît. Même dans la promo, nous par exemple on est 48, du coup ça fait qu'on est vraiment peu nombreux. Donc tout le monde se connaît, on peut faire des soirées ensemble. Donc on a l'association étudiante qui organise des soirées un petit peu, une fois par mois à peu près. Et du coup ça fait qu'on peut tous se retrouver et tous euh, s'amuser ensemble. Ensuite, euh, OCHE c'est quand même assez petit, donc euh, on se retrouve tous, on peut tous venir déjà à pied à l'UT. Euh, on peut tous se retrouver à pied en soirée, du coup euh, c'est plus agréable de venir se voir euh, à pied comme ça, euh, j'ai choisi aussi euh, l'IUT de HSE parce que c'était pluridisciplinaire, on pouvait vraiment euh, faire des sciences, de la littérature, avec l'anglais et euh, de la communication. Les sciences avaient les mathématiques euh, et euh, la biologie, mais euh, aussi euh, parce que du coup, comme il y a beaucoup de matières, après si, euh, ben, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, et du coup après j'avais plus d'opportunités euh, en me disant que j'avais fait euh, de tout, et du coup, je pouvais repartir un peu partout. voilà. Et euh, à l'IUT, on peut aussi faire euh, du sport. Donc euh, là, moi, je suis capitaine de l'équipe de rugby féminine. Mais il y a aussi le rugby masculin, il y a du badminton, il y a du volley. Et après, il y a plein d'autres clubs à Hoche où on peut s'inscrire euh, pour jouer en club. Il y a aussi de la danse à Hoche, euh, du foot et plein de sports. Du coup, Hoche, euh, c'est quand même diversifié et on peut bien s'occuper. Alors, après euh, l'IUT HSE, euh, j'ai choisi de faire une licence professionnelle, donc professionnelle pour pouvoir m'insérer plus facilement dans le monde du travail, parce qu'après la licence, je compte arrêter. Et euh, du coup, c'est une licence professionnelle qui va se passer à Tarbes. Donc, elle est en collaboration avec l'IUT Doge, d'ailleurs. Et euh, c'est pour devenir euh, animateur QSE. Donc, QSE, ça s'appelle qualité, sécurité, environnement. C'est tout ce qui va toucher à au fonctionnement d'une entreprise et euh, j'aimerais plutôt travailler moi dans les industries et euh, pour à long terme devenir responsable QSE et donc euh, obtenir des responsabilités au sein d'une industrie parce que c'est là-dedans que je veux travailler, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dedans et euh, voilà du coup c'est... il y a beaucoup d'autres métiers qui peuvent être euh, vus et on peut continuer encore aussi en master ou alors en école d'ingénieur mais c'est pas trop mon choix.